Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour utiliser euh, le, les objets 3D, notamment la création d'un arbre. Alors j'ai ici un plane auquel j'ai affecté une texture, vous pouvez voir que j'ai quelques textures. Et j'ai ici euh, un PNG de feuilles, qui est d'ailleurs du patchouli, mais peu importe. Et ici j'ai une texture que je compte utiliser pour euh, en fait appliquer à mon arbre. Alors la première chose que je vais faire c'est créer ici un objet 3D et je vais aller chercher Tree. Comme on peut l'observer, j'ai ici un, une branche d'arbre, un tronc on va dire, et on a dans l'inspecteur, quand on sélectionne ce, cet objet qui est Optimized Tree, on a ici notre arbre principal, Tree euh, Root Node, et ici on a notre arbre, tout simplement notre branche principale. Donc à noter que vous avez ici des petits outils qui vous permettent de en fait modifier les nœuds. Regardez, si je veux l'agrandir, je peux faire ça, je peux le mettre à droite, bon attention à hein, ce que ça ressemble quand même encore à un arbre, mais on peut voir que tout ça euh, est possible, on peut l'allonger à la souris et on peut faire des rotations et autres. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Par contre vous pouvez voir que ici euh, on me demande de euh, convertir ce groupe en, euh, en procédural. Donc ce ce qu'on va faire, voilà. Donc, euh, j'ai des options. Alors, les options, vous pouvez voir, ici, j'ai le groupe seed. C'est-à-dire, ici, j'ai euh, la graine, en fait, de mon arbre. Donc, si je choisis une graine, aléatoirement, vous pouvez voir que, en fait, mon arbre va prendre une forme différente. Vous avez la fréquence. La fréquence vous permettra de mettre plusieurs troncs d'arbres, plusieurs branches. Bon, là, évidemment, comme elles sont au sol, on va faire un CTRLZ et on va garder qu'une seule et unique branche. Et ici, le groupe seed, c'était 1224 ou 1200 1234, voilà, quelque chose d'un peu plus sympa. La distribution, bon, on verra tout ça ensuite, mais on a pas mal de possibilités. Alors ce qu'on va faire, c'est déjà affecter un matériel à notre arbre. Donc on va créer un matériel pour la texture, donc on va créer « Create Material ». À l'intérieur de ce matériel, ici, on va changer le shader et on va passer en « Nature ». Et là, on va prendre « The Tree Creator Bar pour le tronc. Là, on va sélectionner une texture, une texture. je peux mettre une normale map, je, je vais la mettre, et voilà. Donc j'ai bien ici ma texture, donc au niveau de l'Optimized Tree, vous pouvez voir que je vais Branch Material, et nous ce qui nous intéresse c'est maté le matériel de branche, et là on peut voir que j'ai bien ici un tronc. Alors sur ce tronc je vais pouvoir intervenir, par exemple ici au niveau du radius, je vais pouvoir l'agrandir considérablement, bon évidemment à utiliser avec parcimonie Le cap smoothing, alors ça je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est, mais on peut voir que ça a de l'influence en tout cas. Alors ce qui va être intéressant, c'est le Flower Radius. Donc on peut voir qu'ici, on va avoir la possibilité d'agrandir ici euh, le, le pli de notre arbre, tout simplement, et aussi intervenir sur sa hauteur, comme vous pouvez le voir. Bon là, c'est assez moche, donc je vais revenir en arrière. Donc c'était ici 8, voilà, on va le laisser comme ça. Et on peut voir qu'on a quelque chose d'assez sympa. Bon, voilà pour ce qui est ici de notre tronc, on va dire que c'est pas mal. Maintenant, on va ajouter des arbres, encore une fois des branches. Donc on va rajouter un autre groupe, et là on peut voir que j'ai ça. Donc j'ai de nouveau ici l'acide, j'ai la frequency, on peut voir, et j'ai ici la possibilité de distribuer différemment. On peut voir ici alternate, vous avez opposite, donc les, les branches viennent de se mettre tout simplement à l'opposé de, des autres, euh, en alternate ça va être plutôt alterné. Euh, random c'est aléatoire et vous avez le dernier qui est Worlded. alors Worlded, je sais pas trop ce que ça veut dire mais on peut voir qu'on a quelque chose qui est plus ou moins autour donc à nous de trouver ici la bonne chose, moi ce truc là je le trouve plutôt bien, donc je vais le garder comme ça et ensuite je vais pouvoir jouer avec le grow angle pour faire revenir un peu mes branches vous voyez, voilà, comme ça j'ai un arbre qui ressemble à un arbre Bon, ensuite j'ai encore la possibilité d'ajouter le matériel, ce que je vais faire tout de suite au niveau des branches, pour avoir une colorisation de mes branches. Et voilà ce qu'on a ici, donc si on regarde l'onglet glame on a un bel arbre qui est assez sympathique, voilà, euh, j'ai quelque chose d'assez sympa. Alors maintenant ce qui va m'intéresser c'est lui ajouter des feuilles, donc pour ça je vais avoir besoin ici de ma feuille patchouli. Donc je vais tout de suite créer le matériel parce qu'il va être un peu différent, donc on va faire material, je vais l'appeler ici feuille les feuilles de mon arbre. Je vais changer le, steder, le shader en nature et je vais aller chercher ici Tree Creator Leave. Et là, je vais aller affecter ma texture qui est patchouli. Voilà. Et donc, j'ai bien ici ma texture. Maintenant, si je retourne au niveau de l'arbre, j'ai bien ici mon matériel, pardon, qui s'appelle feuille. Je vais ajouter au niveau des 19 branches tout simplement des feuilles sur ces branches. Donc, j'appuie. Et là on peut voir que j'ai un genre euh, bah, de plane, ce qui n'est pas euh, illogique vu qu'ici c'est réglé en plane au niveau du géométrie mode. Donc après j'ai d'autres possibilités, cross, petit cross voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est déjà ajouter notre matériel ici dans material pour voir ce que ça donne. Et là, on peut voir qu'on a des feuilles, c'est assez sympathique, mais il n'y en a pas assez. Donc ce qu'on va faire, on va ici modifier la fréquence pour en mettre le plus possible. Voilà, Et on va pouvoir jouer avec le groupe seed de nouveau pour avoir des positions aléatoires. On va pouvoir choisir ici alternate, par exemple, pour que les feuilles viennent se positionner les unes derrière les autres. Opposite, de nouveau à l'opposé. On va avoir une forme différente. Et ici, un welded. Voilà. Donc à vous de voir, c'est des réglages, mais on peut voir qu'on peut ici habiller facilement les branches. Donc ensuite on a le twirl, bah c'est de la même manière, on peut voir que ça va faire tourner tout simplement, euh, pivoter mes feuilles. J'ai ici le world step, donc si on le modifie, on peut voir qu'on a des différences au niveau de, de on va dire que c'est à plus de boules. Euh, J'ai ici le grow angle, bon de nouveau pour jouer avec l'angle, et ici le grow scale, je pense qu'il va intervenir voilà, au niveau de la taille des feuilles, donc attention à pas trop quand même. Euh, en Ex exagérer les choses donc on peut voir ici qu'on a un arbre qui est euh, bah, tout à fait correct hein, comme on peut le voir alors c'est pas une œuvre d'art je l'ai fait assez vite mais on peut voir que on a quand même quelque chose d'assez sympa donc vous avez ici les size de shape aussi que vous pouvez modifier alors attention je suis parti je vais retourner ici voilà euh, donc vous avez ici la shape vous pouvez choisir l'alignement perpendiculaire l'alignement horizontal Alors on peut voir c'est un peu plus de mal à répondre voilà, euh, on va la laisser travailler, donc on peut faire pas mal de choses, et ici on peut jouer aussi avec le size, regardez, alors si je joue avec ça, si mon ordi veut bien, parce que là il a un peu de mal, il rame, euh, mais on peut jouer avec le, la taille des choses. Donc voilà, j'ai ici un arbre assez sympathique, maintenant je vais tout simplement pour vous montrer, ajouter euh, ici une zone devant qui va nous permettre, tout simplement, qui est au pied de l'arbre, peu importe, qui va nous permettre de voir que l'arbre réagit correctement au vent, comme vous pouvez l'observer donc les branches bougent bien, l'arbre bouge, on peut voir qu'on a un arbre assez sympathique, euh, voilà, si je tourne autour, voilà. bon alors il est fait assez rapidement mais euh, comme vous pouvez le voir, on pourrait mettre un peu plus de branches, un peu plus de feuilles, mais on a déjà tout à fait ici quelque chose euh, d'assez intéressant donc voilà, je tenais à vous présenter très rapidement cet outil euh, Tree qui est très simple à utiliser comme vous pouvez le voir avec beaucoup d'options euh, qui peut être assez intéressant, n'oubliez pas que vous pouvez revenir ici à la base de, de l'arbre ensuite et modifier par exemple ici l'alpha cut-out, alors on va modifier ça ici en live voilà pour que vous voyez que on a bien ici les feuilles blanches on voit que le blanc reste donc c'est la couleur alpha tout simplement si on veut enlever plus ou la transparence ou pas on a ici euh, le shadow strange donc on va avoir pouvoir influer euh, sur l'arbre par exemple comme vous pouvez le voir, pour avoir un feuillage un tout petit peu euh, plus clair. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Donc voilà, je tenais à vous présenter cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu euh, si euh, cette, euh, cette réalisation d'arbre 3D euh, vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye